Cet exemple, c'est euh, bah, ce qui s'est joué autour de l'interdiction de la manifestation euh, de, euh, en marge de la COP21 et des violences policières qui se sont suivies, et en plus, la comédie qui, à cette occasion, s'est jouée dans les médias et dans l'hémicycle. Ah bah cette comédie, euh, comme dans chaque pièce de théâtre, implique des personnages. Et là, les personnages qui ont joué dimanche sur scène, euh, c'est la planète euh, qui souffre beaucoup. C'est des citoyens euh, conscients de l'urgence écologique et un peu téméraires puisqu'ils ont bravé l'interdiction. C'est des robocops euh, qui étaient là pour assurer la sécurité. Euh, c'est euh, aussi euh, euh, des morts puisqu'il y a des morts, il euh, y a un mémorial aux morts euh, place de la République. Et c'est l'exécutif, euh, François Hollande, Bernard Cazeneuve Emmanuel Valls. Quel est le but de cette euh, comédie politique et de cette opération de communication qui sert avant tout les intérêts de François Hollande bah, Le but est double. Il y a d'abord le but euh, bah, d'avoir une COP21 pacifiée. Et ça, ça arrange vraiment François Hollande, puisque euh, dans les grands sommets où se réunissent les dirigeants de ce monde pour parler creux, eh ben, euh, François Hollande et tous les autres ont intérêt à ce qu'il n'y ait aucune voix discordante, aucune manifestation qui rassemble des centaines de milliers de personnes pour montrer à quel point ça pourrait être simple de régler les problèmes du climat. Donc François Hollande, à l'occasion de dimanche, il a essayé de pacifier la France et d'avoir la classe devant ses potes à la COP21. Premier but. Et le deuxième but est plus clair et plus, évu... et plus important dans cette comédie qui se joue. Ce deuxième but, il est interne à la France et concerne les élections régionales. Et le but de François Hollande est d'empêcher l'UMP, donc la droite, de porter des critiques à l'encontre du parti socialiste et c'est pour ça que il entraîne l'UMP dans la danse de l'unité nationale et on va vous montrer que la manif de dimanche a été un, un, un des éléments dans cette stratégie. Alors dans quel contexte se joue cette intrigue, l'intrigue de cette comédie Alors le contexte, d'abord évidemment il s'inscrit bah, à la suite des funestes attentats du 13 novembre. Et euh, bah, François Hollande, dit le soir même, il a pris la décision d'établir bah, l'état d'urgence. Et euh, l'état d'urgence ça veut dire énormément de policiers mobilisés euh, pour des perquisitions et la lutte antiterroriste. Et donc dans ce contexte d'état d'urgence, en même temps se déroule la COP21. Et comme on est en France, comme il y a des citoyens pas trop cons et qu'on a l'habitude de manifester, il y a des grandes envies euh, de faire entendre la voix citoyenne contre euh, ces parodies de négociations payées par les multinationales. Et donc, euh, comme il y a à la fois la mobilisation des flics pour l'état d'urgence et une envie de manifester, et bien là le pouvoir est tout content de pouvoir dire « Ah ben non les gars, euh, ce serait complètement irresponsable de manifester parce que qui dit énorme manifestation dans Paris dit euh, moyens policier pour en assurer la sécurité. » Et là vous comprenez que comme la France est attaquée, qu'il y a une grande menace, les flics ont mieux à faire, il faut absolument euh, qu'ils se consacrent entièrement à leur tâche de lutte contre le terrorisme. Et donc euh, bah cette manif on est obligé de vous l'interdire, hein. c'est pas du tout parce qu'on est contre les manifestations, mais c'est parce que ce serait irresponsable pour la sécurité de la France mais on sait que euh, cette manifestation aura quand même lieu parce qu'il euh, y a des organisations qui avaient envie euh, de marquer le coup et euh, de faire quelque chose à l'occasion de la COP 21. Et d'ailleurs il y a eu un deal entre la préfecture et certaines organisations écologistes qui voulaient quand même manifester et le deal c'était d'organiser une chaîne humaine entre République et Bastille euh, le long des bâtiments euh, pour que ce soit pas très difficile à, à surveiller et qu'il n'y ait pas d'attroupement. Et euh, dans ce deal la, la République savait que malgré les 50 et quelques assignations à résidence de militants soi-disant radicaux, on va faire une vidéo hein, pour se moquer un peu de tout ça, mais que malgré ces assignations à résidence euh, bah, de quelques maraîchers, euh, de Marie une boulangère ou de René la taupe il y allait quand même avoir euh, quelques excités ensuite à capuche et visage cagoulés euh, qui avaient envie de se battre avec les flics parce que c'est leur métier. Et là, euh, sachant qu'il y a une partie de la manif qui est autorisée en chaîne humaine et qu'il y aura quand même des casseurs, alors là l'enjeu, comme toutes les tragédies ou toutes les comédies classiques et comme dans tout le théâtre classique, c'est dans quel lieu tout ça va se dérouler. Et là, l'unité de lieu, elle est importante, et il y a eu une décision qui a été cruciale, on ne sait pas si ça a été prévu ou pas, mais ça a été de fermer la place de la République, et de réunir, en empêchant de sortir sur cette place, quelques badauds de la chaîne humaine qui ne s'étaient pas dispersés comme les instructions les y invitaient, mais qui se sont, refu... enfin, qui se sont réunis autour du mémorial. Et donc c'est en fermant la place, qu'ils ont réuni à la fois ben, énormément de militants pacifistes qui étaient là pour faire entendre la voix et leur idée du climat, et quelques casseurs euh, en cagoulé et qui, avec une grande expérience de manifestation. Et tout ce monde-là était réuni sur la place de la République fermée par des cordons de CRS. Et c'est ça l'unité de lieu du théâtre classique et de notre comédie. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette unité de lieu qu'est la place de la République bah, Au moment où elle s'est faite fermer par les flics, euh, bah, les casseurs et les, euh, les black blocs et les spécialistes de la manifestation ont réussi à se barrer et donc n'est resté dans la nasse fermée de la place de la République avec le mémorial au milieu bah, que des euh, militants, des citoyens euh, un peu conscients avec de toutes les générations et qui étaient là pour montrer que malgré l'interdiction, ils voulaient manifester contre le climat. Et quest ce qui nous permet d'être sûr qu'il ne restait que des innocents et des citoyens normaux, c'est que bah, à la fin de cette nasse, il bah, y a eu énormément de garde à vue, plusieurs centaines, on parle de 300 et quelques, et que parmi toutes ces gardes à vue, il y a eu seulement deux poursuites judiciaires. Une poursuite parce que euh, la nana a refusé qu'on prélève des empreintes, et elle, elle a été condamnée à une amende, et une poursuite pour un mec, euh, un mec qui était habillé en couleur pastel ou un peu vive, qui était tout bourré, et qui a jeté une canette en métal sur des flics. Donc bon, c'est très très faible, c'est absolument pas un black bloc, les black blocs ils brûlent leurs habits, enfin c'est des mecs, des techniciens de la manif ils sont là pour ça. Lui c'était un mec rebou euh, qui en avait marre qu'on le gaze et qu'on lui envoie des grenades et qu'il a lancé une canette. Donc on voit que, euh, en fait, dans le déroulé des faits, il n'y avait plus que des gens normaux sur cette place de la République et dans cette nasse et c'est en resserrant la nasse de plus en plus, euh, à mesure que les flics euh, bah, voulaient encercler les militants pour les embarquer, que, euh, vous verrez les images et big up à Taranis News et à tous ceux qui les ont produites, c'est en resserrant la nasse que des flics en sont venus à fouler du pied et à, bah, vraiment à détruire le mémorial. On a vu, vous pouvez voir dans les images, des grosses bottines de flics euh, qui écrasent le le mémorial. Donc on voit que euh, dans les faits, avant l'interpellation, euh, ben, il y a simplement des badauds, des citoyens qui étaient là pour lutter euh, contre le changement climatique et pour faire entendre leur voix, qui se sont fait euh, forcer à passer vers le mémorial et, euh, et finalement interpeller. Et donc là, quelle a été la stratégie de communication et le cœur de la comédie qu'on est en train de vous raconter Et bien, le cœur de la stratégie de communication du ministre de l'Intérieur, du président de la République et de l'exécutif en général, c'était de, bah, de se focaliser sur cette atteinte au mémorial. Et en plus de se focaliser sur cette atteinte au mémorial, qu'il présente comme une souillure de la nation, un outrage au deuil national et à l'unité nationale requise par les attaques et la terreur, en plus de qualifier ça d'un outrage à la nation terrible, ben, Il euh, réduit, et tout l'exécutif fait ça, euh, l'ensemble de la manifestation à des casseurs violents. Euh, il présente la manifestation comme l'œuvre bah, de dégénérés euh, qui n'en avaient que faire du deuil national. et ont saccagé euh, bah, l'hôtel, ce monument aux morts euh, qu'il y avait au milieu de la place de la République. Ça, c'est le cœur de la stratégie de Bernard, de Bernard Cazeneuve et de l'exécutif. Et on va vous montrer que c'est assez curieux. Et là c'est très drôle, hein, parce qu'en plus d'être abusé, euh, bah, on peut se dire si vraiment si vraiment le mémorial de la place de la République c'était le totem de la nation, le cœur de notre deuil à protéger, bah, d'abord on aurait pu faire une autre stratégie de police, parce que ok, la manifestation était interdite, mais on a vu qu'ils étaient très bien au courant que ça allait quand même attirer quelques citoyens et quelques casseurs. Donc ok, ils auraient pu avoir une stratégie de police pour préserver notre totem. Hein. Ils n'étaient pas obligés de fermer complètement la place pour euh, qu'il n'y ait aucune issue. Et que les gens se rassemblent au milieu, ils auraient très bien pu laisser une issue et petit à petit faire euh, et dégager les militants et préserver euh, bah, notre symbole national. Donc premier élément étrange. Hein, si vraiment c'était ça le truc, il y avait un autre plan. Hein, mais bon. Et euh, en plus, surtout, euh, si vraiment on tenait à l'hommage national, bah alors putain, mais autoriser la manif. Et si on fait une grande manif contre le climat, nous on est français. Hein, vous avez vu avec Charlie, on, on, euh, après quand on est touché, on demande qu'à se rassembler, manifester, c'est notre truc. Euh, la, la sensibilité à la planète et au climat, c'est notre truc. On ne demandait que ça. Et si on, il avait autorisé la manif, on aurait eu une manif à quelques centaines de milliers, euh, peut-être pas les millions espérés, mais il y aurait eu énormément de monde dans les rues de Paris, et à chaque fois qu'il y a des énormes manifs, bah, comme d'habitude, il n'y a pas de casseur. Il hein. n'y a aucun casseur qui se serait approché de ce mémorial, et le mémorial aurait été sauf. Donc ça devient très très drôle de, après coup, une fois qu'on n'a rien fait pour le protéger, de dire que euh, bah, c'est le totem de la nation. Et donc au lieu de tout ça, on a vu que l'exécutif et surtout Bernard Cazeneuve, en fait, a, a choisi une stratégie de tension. De tension où il montrait que la manif était l'expression de bah, de révoltés, de casseurs qui ont saccagé l'unité nationale et souillé notre mémoire. Et cette stratégie de tension, bah, ce qui y a de bizarre, c'est qu'elle a été reprise, mais à l'unisson par énormément de médias. On a vu fleurir se multiplier des duplex devant des commissariats, des interviews de forces de police qui énuméraient le nombre de gardes à vue, euh, le nombre de casseurs interprétés on a vu des micro-trottoirs, on a vu des badauds dire « ah mais c'est un scandale, des gens prenaient des, jeux, des bougies pour les balancer sur les flics », on a vu très très peu d'images de violence, et surtout, on a eu aucune mise en perspective. Et ça, quand on regarde les médias, on peut un peu s'étonner parce qu'ils ont tellement repris le discours du ministre de l'Intérieur et de l'Exécutif à l'Unisson, que, à mon avis, ça ferait rougir la Pravda. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est les plus jeunes, la Pravda, c'était l'organe de presse unique de l'URSS. Et là, on a eu une comédie, enfin, euh, notre comédie euh, ressemble ou à un petit parfum soviétique. Donc pourquoi est-ce qu'il communique comme ça Quel est le fin mot de cette comédie Comment ça se fait qu'un pouvoir soi-disant socialiste euh, ben, incrimine et gaze et tape des badauds, des citoyens sensibles à la cause écologiste qui ont d'ailleurs euh, très probablement voté pour lui Comment ça se fait qu'on en arrive dans cette absurdité où il les qualifie euh, ben, d'injuriant à la nation et au totem ben, du monument aux morts Comment ça se fait Et eh ben, ça se fait que d'abord euh, François Hollande et l'exécutif a intérêt à se poser comme si garant de l'unité nationale de la France frappée en son cœur et de se poser comme le plus digne des morts euh, ben parce que comme ça il peut disqualifier toute son opposition à sa gauche il peut dire que tous les gens à sa gauche, ceux qui ont manifesté etc et ben c'est pas du tout sérieux leur critique de la COP 21, c'est pas du tout sérieux euh, leur critique de l'état d'urgence, non non c'est euh, simplement des casseurs indignes euh, qui ont envie de cracher sur la mémoire des morts donc c'est très pratique euh, avant une élection hein. comme ça les mecs passent pour des cons et surtout on parle de rien de sérieux donc ça c'est pour ce qui se passe à sa gauche mais il se passe aussi des choses à sa droite. Et c'est pour ça que François Hollande est allé jusqu'à euh, bah, aller jusqu'à l'absurdité d'empêcher les Français de se réunir et de gazer des électeurs à lui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça bah, C'est pour empêcher la droite de lui faire un procès en unité nationale. Parce que si, évidemment, il avait laissé la grande manif, la droite aurait dit « mais vous êtes irresponsable, la menace terroriste, les moyens policiers, plein plein plein de flûtes. » Et la droite aurait aussi dit « mais regardez, là, il y a des casseurs, ils souillent l'unité nationale, vous n'avez rien fait et tout. » Et là, François Hollande, Bernard Cazeneuve et les autres cyborgs nous racontent, tout fier, mais non, on a fait X assignation à résidence, on a fait X garde à vue, et la vie est belle. Et la vie est d'autant plus belle que comme ils coupent l'herbe sous le pied à la droite en créant et en jouant jusqu'au bout l'unité nationale, et ben ils assurent et préparent le Front Républicain des régionales. Parce que qu'est-ce qui va se passer au régional On voit le FN qui monte, qui monte, qui monte. Et comme maintenant ils ont construit une belle nation bien unie entre UMP et PS, ben ils pourront dire, ben top là, on danse déjà ensemble, on continue à danser, on va s'unir dans le Front Républicain contre le Front National au second tour. Et donc bingo Ils ont fait tout ça, ils sont allés jusqu'à cette absurde comédie pour deux choses. Gagner des points de popularité en discréditant toutes les questions sérieuses qui pourraient être posées à sa gauche. Et à sa droite, ils ont préparé le Front républicain qui va assurer et sauver quelques meubles au régional. Donc on vient de voir que les grands gagnants à cette comédie, ça bah, est l'exécutif François Hollande et peut-être le PS. Donc là on peut... enfin on peut... Certains pourraient penser qu'il s'agit d'un complot et que c'est eux qui ont organisé cette du du mémorial et qui ont organisé tout ça. En fait, euh, qu'ils l'aient organisé ou pas, que ce soit parce qu'ils sont médiocres ou parce que c'est un grand plan machiavélique, ça n'importe peu. Ce qui importe vraiment, c'est de comprendre qu'une fois que c'est arrivé, eux ont construit une manière de raconter ces événements, une narration, un narratif. Ils ont construit un narratif qui, lui, est incontestablement euh, euh, l'unité nationale contre des dangereux casseurs qui souillent la mémoire de la nation. Et, cette, et ce narratif-là, incontestable, puisque c'est celui-là qu'ils ont mis en place, on a de grandes raisons de supposer qu'il sert leurs intérêts et qui va servir à les faire réélire ou à gagner des points de popularité. Et euh, une fois qu'on a compris ça, on a aussi compris que ce narratif, il nous nuisait à nous, nous tous, citoyens, à l'intérêt général. Euh, parce que euh, là, quand on construit un bloc d'unité nationale qui ne doit souffrir d'aucune contestation, aucune contestation dans la rue, aucune contestation dans l'hémicycle, parce que sinon on passe pour des traîtres, euh, ce narratif, là empêche les gens de penser empêche les gens de poser des questions sur l'état d'urgence empêche les gens de poser des questions sur le climat sur cette parodie de cop 21 ça empêche les gens de penser et ça les citoyens dans des moments de trouble on n'a vraiment pas besoin de ça et ça on peut en être quasiment certain et euh, le drame de cette affaire c'est que ce narratif qui va contre tous nos intérêts de citoyens tous nos intérêts de penser et toutes les exigences de cette période de trouble ce narratif a été renforcé mais mais mais, mais de manière totale, radicale, sans aucune remise en question, par tous les médias unanimes. Et ça, c'est vraiment très grave. Donc on voit que c'est à nous, citoyens, de nous bouger. Hein, parce que si c'est pas nous qui se bougeons, on a de rien à attendre des médias. Hein. Donc c'est à nous euh, de faire monter le niveau d'exigence d'esprit critique, de dévoiler cette supercherie et de penser avec toujours plus d'exigence dans cette euh, dans ces périodes de troubles. Et donc euh, c'est à nous de partager le message, de faire entendre notre voix euh, derrière nos claviers, avec nos amis ou surtout dans la rue. Hein. Parce que euh, contrairement à ce que pensent le gouvernement et ses matraques, et comme disent les chanteurs, c'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Donc on vous laisse euh, avec le chansons, ils chantent bien, mieux que nous. Euh, on vous fait plein de gros bisous et on espère que ça vous a plu. À bientôt les amis.